Bienvenue à toutes et à tous sur ce Breaking News. En fait, aujourd'hui, c'est une news spéciale concernant Geek Tech, le podcaster qui a été localisé au niveau de l'océan Atlantique et surtout entre la ville de sa fille et de Walinia donc euh, voilà, rebonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien et que voilà donc euh, que vous vous portez très très bien j'espère que vos vacances se passent à merveille donc voilà, comme j'avais dit auparavant au niveau des précédentes ou de la dernière vidéo surtout euh, c'est que je partais en voyage et donc euh, je me permets de vous mettre quelques photos concernant là où j'étais euh, j'espère que ça va vous plaire c'est au niveau de la ville de Safi au Maroc et euh, également de la ville de El Walidia qui est euh, qui se situe environ euh, entre euh, voilà 60 km entre les deux donc euh, voilà j'ai fait des va bien et j'espère que ça va vous plaire euh, voilà tout j'espère que tout le monde a eu des réponses aux questions euh, qu'ils ont posé, je me forçais de répondre même si voilà j'étais pas devant mon PC, je n'étais pas chez moi, mais voilà au moins j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous aider et vous être utile, donc euh, voilà cette vidéo c'est spécialement une vidéo de euh, partage je dirais des euh, événements et des éléments que j'ai pu euh, découvrir et que j'ai pu euh, en fait euh, voir euh, sur place et j'espère que ça va vous plaire sur ce je vous dis à très très bientôt sur des vidéos digitales et euh, surtout abonnez vous si en fait vous l'avez pas encore fait comme ça au moins vous aurez toute l'actualité euh, directement soit sur votre mail soit en fait une notification sur votre smartphone je vous dis à très bientôt bon courage